Un premier film euh, qui se passe donc en ex-Yougoslavie et c'est un film sur le deuil impossible à faire quand on n'a pas le corps de la personne qui est morte et c'est une traversée, une énième traversée de la guerre d'ex-Yougoslavie puisqu'on revient, c'est Braniska, enfin tous ces mots, tous ces, tous, ces, tous, ces, tous ces noms de villes dont on se souvient on, on, on, on en entendait parler pendant cette guerre, donc c'est toutes ces, ces villes qui reviennent, ces visages de ces femmes qui ont perdu un, un enfant, un frère, un père, dont on voit les photos euh, à l'époque, et donc euh, on sent qu sont, que ces gens sont figés dans un temps. Pour nous cette guerre est lointaine et finalement elle nous revient à la figure parce que cette guerre n'est pas finie, parce que ces gens manquent toujours. Quoi.